Je me suis installé il y a maintenant deux ans. J'ai repris une exploitation qui fait de la production de sens, maïs, carottes, euh, chicorées, panais, et en plus une activité de production de pépinières euh, de spécifique des porte-grèves d'arbres fruitiers que je vends moi-même à mes clients euh, un peu dans toute la France et aussi euh, en Allemagne et en Hollande. J'avoue, c'est un peu par amusement parce que c'est vraiment une technologie qui me parle. Euh, c'est ma façon de travailler. J'ai toujours aimé tout ce qui est euh, ordinateur, nouvelle technologie. Automatiser, notamment via un robot, cette tâche-là, ça a du sens pour l'agriculteur. Ça va, en plus de diminuer la pénibilité et de diminuer le temps passé à cette tâche-là, ça va lui donner du temps pour faire d'autres choses, d'autres tâches plus, euh, plus valorisantes et plus qualitatives. L'innovation, elle est plus que compatible avec le monde agricole. Le monde agricole, il, il est, je dirais que c'est dans son ADN de. Euh, de suivre l'innovation sur des, des outils informatiques pour gérer la ferme. L'innovation, demain, ça va être de, de gérer tout ça ensemble, d'avoir une interopérabilité entre ces différentes innovations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en agriculture, l'interopérabilité, c'est la capacité des systèmes à échanger des informations. Et dans le cadre de notre projet avec Nayo Technologies, notre objectif, c'est de pouvoir échanger de façon fluide les données qui proviennent du robot et donc des interventions de binage sur le terrain et de remonter ces informations-là dans l'outil équilibre afin de permettre à l'agriculteur de visualiser les interventions de binage et éventuellement les problèmes qui sont liés au robot qui peuvent arriver pendant le binage. Quand je me suis installé, je cherchais un logiciel de gestion tout en un euh, qui n'existaient absolument pas sur le marché et que équilibre mettait en place. C'est vraiment ce que j'avais besoin pour mon exploitation et euh, rien que pour ça j'étais vraiment prêt à les accompagner, à tester euh, parce qu'il y a un gain énorme à avoir euh, tout sur la même interface et au même endroit. Pour moi l'interconnectivité est très importante euh, pour avoir euh, toutes les données de tous ces objets, pouvoir les corréler entre elles et prendre la bonne décision au bon moment. de pouvoir mesurer d'une année sur l'autre la différence de productivité entre une culture de prunier sauvage qui s'appelle du mirobolant sans avoir passé ose et l'année d'après en ayant passé le robot. L'innovation demain ça va être de gérer tout ça ensemble, d'avoir une interopérabilité entre ces différentes innovations pour que l'agriculteur ait toutes les infos pour prendre la bonne décision et derrière avoir ben, une tâche qui soit effectuée et puis que sa vie soit aussi simplifiée avec des, des bons résultats économiques.